Alors, est-ce que c'est le bonheur euh, Non, pas spécialement. Euh, ça correspond à certaines personnes. Ça peut vraiment, vraiment plaire à beaucoup de personnes. On, je vais essayer de voir un petit peu, ce que, de tempérer un peu tout ça. Alors, grande question, notamment pour les managers. Est-ce que les salariés travaillent Est-ce que les salariés travaillent Alors là, il y a un truc qu'il faut quand même dire aux managers, c'est que ce n'est pas parce qu'ils ont 40 salariés dans un open space en phase 2 que ces 40 salariés travaillent forcément tout le temps et sont tout le temps à fond. Combien euh, de fois j'ai entendu parler euh, d'open space où les personnes étaient euh, en fait en train de bosser plus ou moins ou en tout cas de faire semblant de bosser euh, ou en tout cas avec une efficacité très très limitée. Ça, ça fait pas la différence en fait entre télétravail et présence physique. Ça n'est pas parce que vous avez les salariés sous les yeux que vous pouvez très bien contrôler ce qu'ils font. D'ailleurs, ce n'est probablement pas l'objectif. Question euh, suivante. Est-ce qu'on perd du contact humain Alors là, il faudrait poser la question au, à tous les salariés d'OpQuast. Est-ce qu'ils sont isolés Il euh, bah, y a une première question qui se pose, effectivement, c'est que certaines personnes vont avoir besoin, en fait, de s'isoler, euh, enfin, de, de retrouver euh, leurs leur, leur collègues, d'avoir un vrai environnement de travail dans lequel ils vont pouvoir retrouver leurs collègues. D'autres personnes, pas. Pour d'autres personnes, vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont pas à l'aise avec le fait d'arriver le matin et d'avoir à faire la bise à tout le monde. Enfin, bon, la bise, feu, la bise, mais euh, euh, d'arriver le matin et d'avoir à faire la tournée de tout le monde, de faire la bise à tout le monde parce que ça leur correspond pas forcément. Peut-être que leur envie, c'est aussi d'être un petit peu à distance, Peut-être qu'ils sont moins, euh, qui socialisent moins facilement. On a beaucoup dit oui, internet, internet désocialise. Internet, euh, enfin le web désocialise, mais le, le web socialise aussi. Il a permis à des tas de gens qui dans les années 80 ou 90 étaient isolés, seuls, malheureux, n'arrivaient pas à socialiser. Ben, les mêmes personnes se sont retrouvées à être cap en capacité de, de communiquer, par exemple, par écrit, plus facilement. Euh, instantanément être en contact avec des gens dans le monde entier donc y a... voilà et puis l'autre chose c'est de se dire qu'effectivement, vous avez des gens qui sont en open space et qui sont isolés si c'est pour faire venir des gens 40 personnes dans un open space sur un étage et se retrouver avec 40 personnes avec un casque en train d'écouter leur musique bon euh, pff, voilà euh, si vous voulez mais moi je trouve pas que ça soit très très éclatant donc euh, je ressens j'ai ressenti au fil des années, beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient malheureuses en open space, notamment. Voilà. Euh, malheureuses en open space et malheureuses aussi parce que… Euh, bah, je vais tout de suite passer à ce slide-là, parce qu'elles perdent beaucoup de temps dans les transports. C'est un détail, euh, mais c'est un détail qui est capital pour la la, la planète. Oui, on, on pourra revenir sur la notion de télétravail forcé et télétravail désiré, effectivement. Euh, on perd beaucoup de temps dans les transports beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps alors pour certains c'est une vraie respiration notamment ceux qui sont en train ceux qui vont pouvoir prendre du temps pour se poser, Il y a, je connais des gens qui adorent leur heure de de, de transit qui est absolument génial mais pour beaucoup c'est une vraie euh, souffrance de voir à passer une heure et moi je fais partie des gens qui ont eu euh, une heure de trajet, euh, enfin, euh, en l'occurrence, je faisais Bordeaux-Libourne tous les matins pendant cinq ans, tous les matins et tous les soirs. Et donc, euh, pour moi, c'est essentiel, euh, Voilà, ça, on perd un temps fou dans les transports et c'est vraiment important. Alors, il y a une autre question qui se pose qui est la question de la séparation professionnelle et personnelle. Alors, euh, il faut faire très gaffe il faut faire très gaffe, effectivement, c'est pas du tout un détail pour le CO2, c'est pas du tout un détail pour plein de choses, le, le, le transport. Alors, euh, effectivement, on a un problème de séparation pro et personnel, parce que l'un des risques du télétravail, c'est d'avoir euh, plein de… Euh, un débordement, en fait, euh, du professionnel vers le personnel. Et ça peut être extrêmement envahissant et ça peut être extrêmement gênant. L'une des façons qu'on a choisi, nous, euh, à HopQuest, de traiter ça, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas, pas faire déborder, euh, en tout cas, sauf cas d'urgence absolue, de ne pas faire déborder le pro sur le perso, mais surtout, surtout, de laisser le perso rentrer sur le pro. Et donc là, je vous ai mis, avec leur autorisation, je vous ai mis quelques messages de cette semaine, mais c'est juste cette semaine, quoi euh, et on se rend compte que la vie des gens, ce c'est pas, euh, pas linéaire, voilà. Alors là, on, est en, on était dans une zone de déconfinement, mais c'est pareil tout le temps, c'est-à-dire que les salariés, ça leur est très confortable d'aller amener leur voiture au garage à 14 heures, d'aller amener un enfant chez le pédiatre à 10 heures du matin euh, d'avoir d'un seul coup euh, des amis qui débarquent à la maison et de pouvoir dire sans avoir la moindre culpabilité d'y hop là attendez deux minutes là je vais sortir donc là cette semaine il bah, y en a un qui est parti chez le veto amener son chien il y en a il y en a un en l'occurrence moi qui s'est fait une grosse panne d'oreiller hier matin et tout le monde s'est bien moqué de moi euh, j'en ai qui, qui je sais pas ce qu'ils ont en ce moment ils ont tous des chiens il euh, y en a un qui allait à l'ouverture de la crèche euh, voilà et il y en a un qui va courir et qui revient avancer et on essaye de faire en sorte de trouver un équilibre. On n'est pas dogmatique quoi sur ces trucs-là. C'est pas tout blanc, tout noir. C'est On essaye de tempérer. Et ça suppose de faire confiance vraiment dans les, dans les personnes. Est-ce qu'il y a des engueulades Est-ce qu'il y a des conflits Bah Oui, euh, c'est plutôt pas mal. De temps en temps, on s'engueule, c'est bien. Euh, des conflits, il peut y en avoir. Euh, on essaye de les de les traiter. On n'en a pas beaucoup, mais... Euh, ça peut arriver et, et voilà. Et, et des fois, il y a aussi des salariés qui sont qui sont partis de chez HopQuest. Hein, donc, euh, ce n'est pas non plus euh, un conte de fées comme ça. Hein, des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Euh, c'est plutôt, si vous êtes en froid avec quelqu'un, c'est plutôt agréable de ne pas avoir à lui faire la bise tous les matins. Euh, c'est plutôt sympa. Euh, voilà, le tout, c'est de continuer à bosser. Euh, voilà, et pour, pour en, depuis un bon moment, comme on a un projet qui est bien sympa et qui nous éclate bien, ben, on arrive à une super ambiance. Alors, je vais aller vers la fin gentiment. Hein. Euh, on parle énormément en ce moment de transformation digitale. Alors, la transformation digitale, c'est génial, mais euh, ça peut être aussi euh, n'importe quoi. Et euh, excusez-moi pour le gros mot, mais il peut y avoir beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de bullshit dans cette histoire de transformation digitale. Finalement, on se rend compte qu'on a quand même un gros souci. C'est que euh, pour euh, la transformation digitale, en fait, on est censé être capable de travailler dans les entreprises en se servant des outils numériques ou digitaux, appelez-le comme vous voulez, euh, en se servant de ces outils-là, et euh, notamment avec les clients et les fournisseurs. Autrement dit, est-ce qu'on est capable de travailler avec des clients qui sont au bout du monde, des gens qui ont juste leur portable dans la poche et qui sont en train de taper un mail euh, vite fait parce que ils sont euh, dans une salle d'attente de médecins. Est-ce que vous savez faire ça Est-ce que vous savez produire des documents collaboratifs Est-ce que votre organisation est, entre guillemets, digitalisée, numérisée Et ça, et là, je pense qu'on va le voir, Tant qu'on n'a qu pas testé le télétravail, tant qu'on n'a pas testé ça avec des salariés, avec des managers, avec de l'encadrement, eh ben on peut pas bien le faire avec des clients et des fournisseurs. Et donc, pour moi, pas de télétravail, pas d'essai du télétravail, hein, je parle pas 100% télétravail, je dis juste être capable de travailler à distance un jour par semaine, deux jours par semaine. Si vous savez faire ça, vous êtes obligé d'avoir des outils, vous êtes obligé d'avoir des méthodes, vous êtes obligé d'avoir une approche et ces deux derniers mois, on a très bien vu qu'il y avait eu une accélération, mais monumentale en termes de transformation digitale. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être qu'on a franchi en deux mois quelque chose qu'on attendait, mais depuis des années, c'est-à-dire que les entreprises apprennent à bosser à distance avec leurs salariés d'abord, mais aussi avec leurs clients et leurs fournisseurs. Et ça a été sans doute un accélérateur phénoménal celui qui en parle assez souvent, c'est Gilles Babinet. Si vous avez l'occasion de, de regarder ce qu'il dit sur le sujet, c'est pas mal. Euh, voilà, si vous voulez faire du télétravail et si vous voulez faire de la transformation digitale, les deux sujets vont très, très, très bien ensemble. Bon, voilà, euh, pour finir, euh, un petit résumé. Euh, faire confiance, lâcher prise, se dire qu'on ne peut pas tout contrôler et que c'est comme ça, mais qu'on ne peut pas non plus tout contrôler sur place. Hein, voilà. Savoir manager à distance, ça, ça veut dire être capable de faire des soft skills. Alors, ces soft skills, c'est euh, reconnaître quand on a tort, euh, écouter, comprendre, avoir l'empathie vis-à-vis de, euh, -vis de personnes qui sont pas tout le temps au top, euh, comprendre les moments faibles, comprendre les moments forts, savoir quelquefois être un peu un peu directif, savoir à d'autres moments être beaucoup plus libre. Euh, prendre les critiques entre euh, le sur-management, le micromanagement sur micro et le non-management. Voilà, tout ça, il faut apprendre. Et il et, n'y et, a rien de tel qu'apprendre en faisant, apprendre par l'erreur. Savoir faire des résultats, savoir se mobiliser sur des projets communs, euh, ce n'est pas parfait. Voilà, c'est pas parfait. Vous avez des sujets, et je finirai par ça, vous avez des sujets. Si vous avez besoin aujourd'hui de recruter des développeurs qui est un marché en tension, la question, c'est... Tout, ouais, tout est valable en présentiel, en fait. Si vous avez du mal à recruter des développeurs, il n'y a même pas de question quoi. Prenez-les en télétravail, apprenez à les gérer en télétravail. Peut-être que vous allez, prendre, euh, vous allez pouvoir tomber euh, sur des développeurs, des gens exceptionnels, quoi. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire du sujet. Bon, euh, si vous avez... Alors, vous avez déjà quelques questions, mais si vous en avez d'autres... Euh, je suis à votre écoute, j'ai quelques minutes de retard, j'ai démarré quelques minutes de retard. Voilà, merci beaucoup.